Je présentement à Mascouche, à la fête, la fête nationale. Il y a des petites activités sur le terrain de, du presbytère et de, de l'église. Et bien, j'ai un coup de gueule à faire. C'est rare que j'en fais, mais euh, je suis insultée. Il y a une calèche qui est là, qui est euh, pour faire le tour du village, euh, du noyau villageois. Et. Est accessible, en principe, les personnes en fauteuil roulant peuvent embarquer, ils peuvent embarquer 6 personnes en fauteuil roulant. mais là aujourd'hui, ils veulent embarquer plus de monde, alors ils ont décidé de mettre un banc en plein milieu. Et moi, je ne peux pas faire le tour de calèche. Ça m'insulte. Ça m'insulte de voir qu'on fait des efforts pour mettre des choses accessibles, mais que pour, que pour des raisons, en tout cas pour moi, c'est pas valable. Euh, on enlève certaines accessibilités, ça passe pas, c'était mon pire